Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de photos et je vais te livrer tous mes hacks pour eh bien, avoir un taux de conversion qui va augmenter sur Airbnb grâce aux photos. Tu vas voir, je vais te livrer toutes mes petites tips, toutes mes petites astuces dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, mais juste avant, générique Alors avant de commencer cette vidéo et tu vas voir que je vais te livrer pas mal de petits tips de hacks justement par rapport aux photos sur Airbnb. Mais juste avant, je vais t'inviter eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle justement eh bien, de location courte durée, tout ce qui est autour de la Airbnb. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière. On parle aussi eh bien, de conciergerie automatisée et enfin d'immobilier, d'investissement locatif puisque tu le sais, moi depuis plus de 20 ans maintenant, je fais de l'investissement dans l'immobilier, je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie, donc de la gestion d'appartements et je partage tous mes tips, tous mes hacks eh bien, sur cette chaîne YouTube, donc je t'invite dès maintenant à t'abonner, tu vas découvrir le petit bouton s'abonner. Et avant de commencer, je vais t'offrir eh bien, une série de quatre vidéos sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvriras dans la partie description un petit lien, tu vas recevoir quatre vidéos où je vais t'expliquer précisément comment toi aussi lancer un business dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans aucun apport, et tout ça rentable dès le premier mois, dès tes premiers 30 jours. Tout ça, c'est disponible dans cette formation gratuite, disponible dans la partie commentaires. Donc aujourd'hui, on, on va parler de photos, pas de vidéos, on va parler de photos. Et on va parler de photos sur Airbnb. Alors, les trucs, si tu veux, c'est que là, je vais vraiment te livrer des, des hacks, des choses qu'il faut absolument que tu mettes en place, des choses que je n'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube et que je vais te livrer ici. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si ton, on se balade sur Airbnb, et notamment si tu es sur une version laptop avec ton ordinateur, eh bien, tu l'as remarqué. On peut donc sélectionner, on peut visualiser les annonces bah, tout simplement avec les différents filtres qu'on va renseigner. Et donc sur la partie de gauche, eh bien, tu as effectivement toutes les annonces. Mais on a aussi sur la map, c'est-à-dire sur la carte, euh, donc la carte qui est disponible également. On peut se balader et on peut tout simplement eh bien, sélectionner ces logements par rapport euh, au lieu précis dont on veut résider dans la ville. Donc les voyageurs ont deux solutions, soit sur la partie de gauche où là ils ont toutes les annonces, ils les défilent. Soit ils ont sur la map et s'ils agrandissent, s'ils zooment ou s'ils dézooment, eh bien, tout simplement, ils ont accès à certains logements et pas d'autres. Et donc, du coup, ça leur permet, bah, s'ils ont un impératif de localisation dans la ville, eh bien, de choisir peut-être plutôt tantôt tel logement ou tel, tel logement. Et donc, ce qu'on arrive, à la conclusion qu'on arrive par rapport à ça, c'est qu'on a ce qu'on appelle la hero photo, c'est-à-dire la hero photo, c'est vraiment la photo numéro 1, c'est celle qui représente ton logement. Donc... Et tu verras, quand tu te balades sur la map, et eh bien effectivement, tu n'as bah, qu'une photo qui est affichée. C'est la, la hero photo, c'est la photo principale. En dessous, tu as le nombre de reviews et tu as la description, enfin la désignation courte. Donc, on voit bien que les trois critères qui sont vraiment indispensables pour un excellent référencement sur Airbnb sont, un, la hero photo, la photo principale, la review et le titre. Alors là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment plus s'attarder cette fois-ci aux photos. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, très exactement il va falloir que tu définisses et eh bien la hero photo donc la photo principale la photo majeure celle qui représente qui va nécessiter le clic d'accord faut bien que tu aies ça en tête c'est le clic cette photo va déterminer le clic c'est elle qui va enchaîner derrière et qui va faire une qui va, nécess qui va déclencher une action chez le voyageur qui va faire venir le voyageur son annonce donc cette photo hero il faut bien que tu te tu la détermines dès le départ tu la visualises bien donc généralement bah, c'est à mon sens la photo de la living room donc enfin le, tout ce qui est salon salle à manger puisque bah, généralement on retrouve une décoration plutôt sympa la télévision le canapé la table peut-être en fond de plan comme ici tu vois on voit la cuisine donc il faut que tu arrives à déterminer cette hero photo et donc généralement c'est le salon séjour d'accord donc Retiens bien ça. Alors ça peut en être une autre si tu avais vraiment une autre pièce dans ton logement ou alors si par exemple tu fais créer une expérience à ton voyageur, si par exemple c'est un jacuzzi, c'est un jardin particulier, etc. Ça peut être cette photo-là. Mais à mon sens... À mon sens, il faut que ça reste la living room parce que c'est le lieu qui est généralement le plus cosy et qui représente bien, on va dire, l'atmosphère qu'il y a dans ton logement. Donc, tu définis tout d'abord cette hero photo. Pourquoi Parce que c'est la photo principale qui sera affichée sur la map. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui va se passer... Et contrairement à ce qui pouvait se passer auparavant et ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils font la, leur tour. Hein, C'est-à-dire qu'ils font le tour de la maison. C'est-à-dire qu'on rentre dans la maison par la porte d'entrée et puis on parcourt la première pièce, on parcourt la deuxième pièce, etc. etc. Et donc on se retrouve à, à avoir une série de photos qui sont finalement une photo de le, le tour photo. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le tour de l'appartement et on découvre l'appartement au fur et à mesure des photos. Alors ça, ce n'est plus la bonne stratégie. Il faut absolument pas faire comme ça. Aujourd'hui, il faut absolument que tu te que tu définisses donc cinq photos. Dans les cinq, tu as la hero photo, la première, la photo principale et après tu as quatre photos supplémentaires. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu remarqueras si tu vas sur Airbnb et eh bien que quand on clique sur euh, comment dirais-je le, le, le sur la le, sur, donc le, sur la sur sur, sur l'annonce eh bien on se retrouve avec cinq photos principales. Et après quand on clique sur une des photos, on peut défiler effectivement le reste des photos sur Airbnb. Donc les cinq photos principales doivent représenter précisément ton appartement. Alors qu'est-ce que tu vas mettre dans ces cinq photos Première chose, donc la première, c'est la photo principale, l'aérophoto comme j'ai pu te le dire. La deuxième, à mon sens, ça va être la en anglais, on dit la master bedroom, c'est-à-dire finalement la chambre principale. Alors, si tu n'en as qu'une, bah, ça sera celle-ci. Mais si tu as plusieurs chambres, ça sera la, la, la chambre la plus grande, euh, la master bedroom, hein, ce qu'on appelle vraiment celle qui est la, qui est la dominante. Généralement, tu as toujours une chambre qui est un peu plus grande que les autres. Alors, si tu en as plusieurs, bah, tu sélectionneras finalement celle qui est la plus cosy, celle qui est la plus sympa, celle peut-être celle que tu as le plus travaillé en, en termes de décoration. Euh, D'ailleurs faut vraiment que quand toi tu lances un appartement Tu sois toujours dans, dans l'état dans d'esprit Si tu veux que tu aies au moins une chambre Qui soit vraiment euh tu vraiment forcé la déco euh, Les tableaux euh, La literie euh, etc., etc Que vraiment il y ait une qui soit hyper euh, poussée Les coussins euh, etc., etc Pour que du coup bah, Ça sera la photo numéro 2 d'accord Ça sera la photo principale de la chambre Et pourquoi on met la chambre bah, Parce que Quand on va dans un logement Airbnb On va passer beaucoup de temps dans la chambre donc, c'est important que la chambre soit bien apprêtée, témoigne vraiment de la qualité, de la literie, de la fraîcheur qu'on peut, qu peut y trouver, de l'atmosphère. Il faut qu'à travers tes photos, tu dégages une certaine atmosphère. Okay. Donc ça c'est la photo numéro 2 La numéro 3 c'est la cuisine Oui parce que les personnes qui aujourd'hui vont dans un logement Airbnb C'est parce qu'ils ont prévu de cuisiner très, très, très sincèrement Ou de se faire livrer de la nourriture à domicile mais, mais du coup il y aura forcément nécessité de la cuisine Donc la troisième photo c'est vraiment la cuisine euh, Une belle photo sur, sur la cuisine Pour cette troisième photo La quatrième ça va être tout ce qui est espace extérieur Si par exemple tu as un super espace extérieur Un, un très beau jardin avec un salon de jardin etc, etc, où il y a une piscine ou autre c'est la quatrième photo, que tout de suite on voit que l'aspect extérieur est plutôt sympa ou ça peut être un balcon aussi hein. euh, si t'as un beau balcon, moi je t'invite vraiment à, à, à mettre au sol, et eh bien peut-être une fosse, de l'herbe synthétique ou alors de mettre peut-être des, euh, des claustra, pas du claustra mais mettre un genre de, comment dirais-je de, tu sais, de de sol en bois euh, comment dirais-je, ça, ça fait plutôt sympa, un bois exotique par exemple, avec des petites fleurs, etc enfin vraiment, il faut que tu décores ça à un maximum donc, c'est la photo numéro 4. Et enfin, la cinquième photo, c'est la salle de bain, puisque la salle de bain, c'est aussi un lieu où les voyageurs ont besoin de se sentir bien euh, et qu'il y a une douche plutôt euh, contemporaine, récente. Euh, pareil, les sanitaires, euh, tu comprends en fait, en fait l'idée. Donc, du coup, la cinquième photo, ça sera vraiment la salle de bain. Donc, si on résume, première photo, donc la photo principale, la photo Donc là, c'est... Ça peut, être, ça peut être aussi une chambre, ça peut être la master bedroom, c'est pas impossible si par exemple euh, tu te rends compte que toi en termes de... Pers Alors tu peux faire des tests aussi hein, bien évidemment. Mais, euh, à mon sens, c'est plutôt la, la, la, la pièce principale, la pièce de vie, donc la, on va dire la, la, la, la, donc le, le salon, séjour, mais ça peut être la, effectivement aussi la chambre. En, en photo numéro 2, donc la chambre principale. En numéro 3, la cuisine. En numéro 4, l'espace extérieur. Alors, ça peut légèrement euh, différer, peut-être que l'espace extérieur peut être en troisième position, mais à mon sens, ça me paraît quand même bien de faire la cuisine. En cinquième, la salle de bain. Et une fois que tu as mis ces cinq photos-là, bah, après, tu reprends ton tour, c'est-à-dire après, bah effectivement, tu reprends par exemple la living room. Si tu as d'autres photos euh, par rapport à la, à, la salle, à la salle à manger ou, ou salon, bah tu continues à mettre tes photos, etc. Là, on continue vraiment le tour pour les sixième, septième, etc. Euh, photos suivantes. Mais les cinq photos principales, tu dois vraiment prendre le temps de les analyser parce que c'est elles qui vont déterminer eh l'engagement de ton client et c'est celles qui vont représenter ton logement. Et aujourd'hui, on le sait... Euh, les personnes sélectionnent ton logement, c'est les photos. Plus de 50% des clics sont, et, des, et des, des réservations sont dues aux photos. C'est les photos qui aujourd'hui vont très clairement faire que ton client, ton voyageur va réserver plutôt ton logement plutôt qu'un autre. Donc la photo, vraiment, vraiment, tu dois vraiment soigner cette partie-là, c'est super important. Euh, autre chose que je veux te dire par rapport aux photos, on pose souvent la question de combien de fautes de photos. Alors ce qu'il faut savoir sur Airbnb, euh, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un meilleur référencement, il faut que tu aies au moins 8 photos. C'est-à-dire que si tu as moins de 8 photos, pour Airbnb, ce n'est pas suffisant. Euh, donc 8 photos minimum. Mais ça ne sert à rien de partir sur 40-50 photos non plus. D'accord Il faut que ça reste cohérent. Et à mon sens, rester inférieur à 15 photos est très cohérent. D'accord Donc 8, 9, 10, 11 photos, tout ça me paraît très judicieux. Mais au moins 8 photos pour favoriser eh bien ton référencement. Autre chose aussi, faire des photos grand-angle, ne jamais faire des focus, c'est-à-dire que je vois par exemple des personnes qui ont leur appareil photo ou leur téléphone et ils vont se placer sur, euh, bah, ils vont faire par exemple, ils vont se mettre au-dessus en fait et ils vont faire la photo focus sur, le, sur par exemple la cuisine, sur le lit, etc. Non, on fait des photos maximum grand-angle, alors même si tu n'as pas un appareil photo de folie. Euh, ou autre staff tu utilises ton téléphone euh, alors surtout aujourd'hui avec les nouveaux téléphones qui sortent notamment l'iPhone 13 qui est vraiment un téléphone euh, alors, euh, tout dépend à quel point tu verras cette cette vidéo est-ce que peut-être qu'on sera rendu à l'iPhone 18 mais euh, l'iPhone 13 aujourd'hui très clairement te fait des photos même moi j'ai un iPhone 11 et qui fait des excellentes photos et c'est surtout que j'ai installé une application spécifique qui me permet d'avoir des belles photos vraiment très lumineuses et si tu veux euh, l'idée c'est que vraiment tu te places à l'extrémité de la pièce et que tu fasses une photo la plus ouverte possible, la plus ouverte possible, la plus grand angle possible. Alors, tu peux t'aider aussi de petits appareils qui se clipsent sur le téléphone ou qui se rajoutent. Et d'ailleurs, je te mettrai dans la partie description eh bien, un lien où tu peux récupérer tous les produits que moi, j'utilise justement pour faire ce type de photo. Et eh bien, tu verras donc tu te mettras le plus loin possible pour avoir le maximum d'angle possible. Et l'idée, c'est que tu places ton appareil vraiment à hauteur de la poitrine et qu'en fait, on ait vraiment une vue globale sur euh, l'appartement et qu'on qu qu ait une vue sur... Bah, le sol sur euh, peut-être le canapé ou le lit qu'on ait une vue aussi sur les tableaux euh, qu'on ait vraiment une vue globale générale sur euh, le comment dirais-je la, la décoration et l'atmosphère qui se dégage dans l'appartement euh, je vois je vois parfois des photos où malheureusement on voit bien c'est trop incliné en fait c'est trop incliné et donc du coup on voit trop le sol et on voit plus en fait la, la décoration et on n'a pas une vue d'ensemble on va voir qu'un bout du canapé par exemple on va voir qu'un bout du lit il faut essayer un maximum d'avoir un grand alors je sais que c'est un téléphone ne le font pas mais il faut vraiment que tu te recules au maximum quitte même à, à sortir de la pièce si tu peux ou te mettre au niveau de la fenêtre et vraiment reculer un maximum l'appareil si tu n'as pas par exemple de grand angle sur ton appareil et que du coup on prenne un maximum de champ euh, par rapport à ça et tu, encore une fois tu peux te faire aider par des petits produits qui se rajoutent sur ton téléphone ou autre et qui vont à augmenter euh, le comment dirais-je le grand angle et surtout pas de focus hein, pas de euh, je prends un focus sur je sais pas euh, sur la télé ou autre non ça c'est pas intéressant ça intéresse pas les gens les gens ils veulent avoir une vue d'ensemble euh, de l'appartement pour donner aussi de l'espace pour donner aussi de la une sensation si tu veux de grandeur par rapport à, par rapport à l'appartement euh, donc application aussi que moi j'utilise, Exposio euh, excellente application que je t'invite à installer qui va te permettre eh bien de de faire, en fait il va shooter plusieurs fois la photo et il va sortir finalement la meilleure contraste la meilleure qualité et la meilleure luminosité par rapport à la photo et ça pour le coup vraiment ça donne des photos hyper professionnelles, alors je dis pas que ça va remplacer un professionnel bien évidemment d'ailleurs petit aparté par rapport à ça des professionnels t'en trouves sur plein de sites internet, sur Malte sur aussi d'autres sites internet que que notamment je crois que tu as Pitabou, t'en as plein d'autres comme ça là t'as des professionnels pour moins de 100 euros qui ont un auto-logement et qui vont te shooter une quinzaine de photos professionnelles euh, voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport aux photos donc Très important, les photos, c'est pour moi 50% du job, vraiment. Euh, la description, le prix, oui, mais les photos, les photos vont faire 50% du job. Et essaie vraiment de te, de t'imaginer, toi, tes voyageurs, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans le logement, qu'est-ce que tu aimerais euh, découvrir, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le logement. Euh, il faut qu'en fait, les photos fassent respirer une atmosphère spéciale euh, qui va quelque part transmettre à ton voyageur l'envie de réserver ton annonce plutôt qu'une autre. Vraiment. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, hésite pas à rajouter peut-être peut certaines petites choses que tu fais toi de ton côté ou, que, ou des questions aussi que tu aurais par rapport à ça. N'hésite pas, et là je pense c'est le gros moment pour laisser le pouce bleu si vraiment cette vidéo t'a plu, et si t'as vraiment eu l'impression d'apprendre des choses. Là, c'est le bon moment pour lâcher le pouce bleu qui va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée avec des belles photos et je te dis à très bientôt. Ciao